Je suis très heureux de vous fait Je je vous vous la qui en en leurs médias. est un enseignant-chercheur le Maharab l'Institut de recherche sur le contemporain, Florence Bonjour. Et aussi uh, Christophe, bonjour Christophe, et merci à vous d'être là de Paris. Alors, avant tout, on nous avons a de la fin de la الثاني اللي قموا به اللولين قمنا به في 2018 وقمنا به بعد فترة تاع انتخابات ومتاع الانتخابات البلدية والسانتاج الثاني في... قموا به بعد فترة انتخابات التشريعية والرئاسية خلينا نقدم لكم قبل كل شيء البرنامج متاعنا البرنامج اليوم البرنامج اليوم شي يتمثل في مرحلة أولى تقديم لبار الأمان في في مرحلة ثانية تقديم الخبير والباحث أنريكي كلاوس لتطرق الخصائص الصبر الأراء هذه وأهم النتائج أخيراً لتكون هناك مقاربة نقدية وبالتباعة الحال الأسئلة لكم في آخر المطهف مرحباً بها وتفرحنا وتشرفتنا دعني نحكي لكم على بر الأمان ماذا كوني بر الأمين؟ بر الأمين هي إذا كانت تقولها بسرعة تولي بر الأمين. بر الأمان هي في نفس الوقت وسالمو في نفس الوقت يعني أسخت ريفلكشن مسمى ثينك تانك اللي يهتم بتقييم سياسة العمومية سياسة العمومية كيفما الصحة التصرف المياه والفلاحة كيفما الديمقراطية المحلية أو ال مثلاً et nous allons vous remercier les références, site internet, les articles, les collèges, ou peut dans la présentation de Florence, on en saura un peu plus sur ce qu'on a fait ces dernières années, et ça, ça viendra dans quelques minutes. Justement, j'en profite à cet instant pour, pour vous passer la parole, Florence. Je vous propose qu'on se tutoie tous puisqu'on est avant tout collègues ou amis et donc peut-être pour garder une ambiance un peu plus intime vu qu'à cause du Covid justement on est chacun obligé d'être un peu chez soi et de ne pas être ensemble. Justement si vous permettez juste une remarque avant de te passer la, la, la, la parole Florence, cette conférence de presse devait avoir lieu à la deuxième quinzaine de mars. لذلك الندوة الصحفية هذه كان مفروضة أنها تصير في الجزء الثاني من شهر مارس ولكن ولكن نظراً لأزمة الكوفيد اللي صارت ونظراً للحجر الصحي وتسكيل الحدود وإن شاء الله أنتم ولي تابعوا فينا كل لباس عليكم تلزينا بش نأجلوها فأجلناها ورغم اللي ما زلنا بعض على بعضنا ولكن حاولنا نفيدوكم بال بالنتائج متاع صبر أراء هذاء donc, euh, comme je disais, euh, on, devait, on devait présenter ces résultats à la deuxième quinzaine de mars, mais à cause des circonstances mmh. du Covid, on n'a pas pu le faire. Et donc, bien évidemment, Nette et Géli les résultats qu'on a font état d'un monde avant le Covid, et pas, euh, mmh. il ne décrit pas la situation du Covid, qui serait très intéressante par ailleurs à décrire. Et sans plus tarder, moi, je, je, je, vous propose, je te propose de, de, de prendre la parole, Florence, et merci. Merci. Alors, espérons qu'on est déjà un petit peu dans, dans le monde d'après. Euh, Peut-être quelques mots donc, pour vous donner un, un peu de contexte et présenter euh, CFI. Donc, nous sommes l'opérateur euh, média euh, du gouvernement français. Et euh, nous avons la mission, effectivement, de mettre en œuvre la politique euh, d'aide publique euh, pour le développement euh, des médias. Euh, nous sommes également une filiale de France Média Monde. Donc, de par cette mission, CFI s'investit auprès des médias, qu'ils soient publics ou privés, télévision, radio, presse en ligne, auprès également des acteurs de la société civile, et tout cela pour encourager une information pluraliste, une information démocratique, et également des sujets plus en faveur du développement durable. Pour vous donner une idée un petit peu, quelques chiffres plus, plus, plus concrets. En 2019, donc on a travaillé à travers euh, l'ensemble de nos zones géographiques, euh, ce qui fait donc, sur une vingtaine de pays, ce qui fait au total qu'on a nous avons accompagné en gros 5500 professionnels, donc le journaliste pour, pour la plupart. Euh, nos actions aussi se concentrent sur, euh, aussi plus particulièrement sur la, la jeunesse, et donc, en 2019 encore, 56% des, de nos projets, de nos activités, ont touché ont touché plus directement la jeunesse. Alors, en termes budgétaires, sur l'année 2019, ça représente effectivement un investissement des ressources mobilisées de 13 millions, 13,5 millions d'euros pour l'année 2019. Donc, ces projets sont construits, sont élaborés à travers trois euh, programmes, donc des programmes stratégiques que CFI a définis, donc un programme plus dédié à la dénomination médias et Entreprises, un autre axe stratégique, euh, euh, Média et Gouvernance. Donc Par exemple, ce, ce projet dont on fait écho aujourd'hui euh, s'inscrit euh, pleinement dans ce programme euh, Média et Gouvernance. Et puis, un programme plus, euh, plus large qui est Média et Développement, où là, on va travailler sur des thématiques, par exemple, environnementales, ou le Covid euh, en ce moment, qui nous occupe aussi. Euh, alors pour la Tunisie plus particulièrement, on y travaille depuis, euh, depuis 2011 en ayant euh, travaillé auprès de la télévision publique, du CAPJC, de la TAP euh, et puis également auprès de, de radios privées. On a organisé plusieurs euh, sessions de formation de journalistes et aussi de journalistes citoyens. Et au gré de ces, de ces activités, effectivement, la rencontre avec Baralaman s'est faite. Et euh, puisque nous travaillons effectivement à la conception de projets euh, en commun avec des partenaires locaux, c'est aussi comme ça qu'on a conçu ce projet avec Baralaman. Euh, donc en 2017, on a commencé à travailler avec euh, euh, Mohamed en particulier pour concevoir, réfléchir et concevoir. Euh, ce projet conjointement et la mise en œuvre aussi euh, jusqu'à jusqu l'instant même euh, se, fait, euh, se fait ensemble avec, euh, avec Bara laman Alors quelques mots sur le projet donc, euh, ce projet on l'a dénommé Iwar euh, donc le projet plus, plus générique hein, plus global si vous voulez euh, et donc son but était de contribuer à une meilleure compréhension euh, du processus électoral qui s'annonçait alors pour la Tunisie et donc on, on misait sur le renforcement des acteurs clés du débat public que sont à la fois les journalistes d'un côté et puis euh, les élus ou futurs élus euh, d'autre part, et futurs jeunes élus euh, sans doute pour, pour la plupart. Alors pour y parvenir, on a effectivement élaboré quelques étapes intermédiaires hein, dans, dans le cadre de ce, ce projet Hewart aussi euh, Donc il s'agissait premièrement d'aider les journalistes régionaux euh, à avoir une meilleure maîtrise des enjeux euh, des élections municipales, hein, de 2018 et des législatives de 2019. Euh, il s'agissait deuxièmement de permettre aux journalistes et aux citoyens de pouvoir euh, accéder à travers une plateforme à des outils de décryptage et également euh, des données sur la vie politique locale euh, qui était une chose sans doute très récente et très très manquante en tout cas de manière de de pouvoir la, la collecter et la rassembler. Donc, le site de Baralaman et sa page Facebook ont constitué cette, cet ensemble, cette, cette plateforme. Et enfin, un troisième axe de travail dans le, dans le projet, c'était de renforcer la couverture euh, des élections législatives de 2019 euh, dans, dans plusieurs gouvernements, Nora, à travers… Euh, des formations qui étaient cette fois construites euh, d'une part pour les journalistes, évidemment, mais également pour les élus, ce qui était quelque chose d'assez euh, assez innovant euh, pour nous. Alors, quelques, quelques petites touches sur les activités, hein, ce qu'on a, qu a pu mener depuis, euh, depuis début 2018 essentiellement. Donc, premièrement, dans la perspective des élections municipales, euh, des séminaires de sensibilisation aux enjeux justement de ces élections municipales, euh, et donc, deux séminaires ont été organisés pour une trentaine de journalistes. On les a organisés à Sousse et à Djerba donc vraiment toujours dans, les, dans ces, ces régions euh, qui, nous, qui nous concernaient le plus. Et donc, ce séminaire de sensibilisation a consisté à présenter effectivement ce qu'est la décentralisation en termes de processus, euh, a permis une discussion autour du code des collectivités locales, et, euh, et on a pu effectivement faire intervenir quelqu'un de, de l'ISI. Et puis pour finir, sur un travail plus euh, auprès des journalistes, sur des questions essentielles, par exemple sur, sur quoi se concentrer pendant la campagne électorale pour les municipales et, et comment contribuer à une bonne sensibilisation de, des, des, des futurs électeurs. Euh, Parmi les autres activités qui ont été, qui ont été accomplies, donc, euh, on, a, on a permis que Baralaman puisse organiser le seul euh, débat électoral entre les candidats à la municipalité de, de Tunis, donc à, travers, à travers la plateforme. Euh, en 2019, à l'aune des élections législatives, donc là, on a organisé euh, à la fois une formation, un séminaire sur, encore une fois, la sensibilisation des enjeux de ces formations donc pour les journalistes sur la manière d'organiser leur rédaction, hein, de se préparer à couvrir les élections et donc d'organiser leur rédaction pour, pour se préparer justement à la couverture euh, des élections législatives à venir. Donc, euh, également, ces deux sessions de formation ont été organisées, une à Djerba et une à Sousse Et donc, euh, encore une fois, c'est un groupe de journalistes qui a été, euh, qui a été euh, concerné par ces... Ces sessions de formation, comme autre type d'activité, pour vous donner effectivement un aperçu, euh, on a soutenu la radio Dream FM Akérouan euh, dans le cadre de son, son projet éditorial. Cette radio avait participé avec ses euh, filles à d'autres formations, à la formation aussi sur la sensibilisation. Euh, des, des enjeux les, des élections législatives, euh, et puis aussi pendant toute la campagne des législatives, euh, Radio Dream FM a diffusé des, potes de, des spots de sensibilisation euh, pour, euh, pour inciter effectivement les électeurs à aller, à aller au vote. Elle a également organisé des interviews entre les débats, donc Effectivement, tout ce tout ceci, toute cette initiative éditoriale que nous avons encouragée et soutenue. Bon, malheureusement, on doit déplorer aujourd'hui l'acte de vandalisme euh, depuis euh, il, y a, il y a quelques jours. Euh, pour que euh, la plateforme puisse euh, fournir euh, des contenus. Donc, ce sont euh, environ 300 publications euh, dans trois langues euh, qui, ont été, euh, qui ont été produites et mises à disposition sur la plateforme. Euh, de, des contenus de type très variés, hein, aussi bien des portraits de candidats, des reportages sur des sujets essentiels comme la gestion de l'eau par exemple, des podcasts, euh, mais également les, certaines rencontres, euh, par exemple des formations pour les élus municipaux que nous avons pu organiser. Euh, les enregistrements sont également disponibles sur, sur la plateforme de bar -à la -Mann. Voilà, l'avant-dernière activité a été consacrée cette fois aux élus. Alors, on a une conception un petit peu large des élus, puisqu'on a au prix aussi bien, on a considéré président du conseil municipal, secrétaire général, président de la commission des services administratifs et juridiques, président de la commission des finances et de l'économie, une conception un petit peu large de ce qu'on met sous le, le vocable les élus. Mais en tout cas, effectivement, ces personnes-là, donc au total 280 à, au Média training. Euh, donc, on les a trouvées. Donc, ces personnes concernées euh, viennent de sept gouvernorats qu'on avait plus particulièrement ciblés. Gabès, Jendouba, Douba, Kéroan, Médénine, Sidi Bou Siliana et Tataouine. Donc, c'est sept gouvernement, gouvernera, ont pu être euh, bénéficiaires d'une formation au média training pour ces euh, élus, encore une fois, au sens, au sens large. Voilà, pour nous, euh, effectivement, c'était euh, important qu'ils euh, soient, soient armés, sensibilisés à, à comprendre et à intégrer un peu mieux euh, l'importance et le rôle des médias pour leur communication avec, avec leurs élus, et qu'ils puissent se familiariser avec différents formats, différents outils de communication, que ce soit le communiqué de presse, euh, la conférence de presse, être capable de réagir en communication de crise, euh, et puis aussi euh, l'usage des réseaux sociaux. La formation a beaucoup, euh, beaucoup insisté sur l'utilisation euh, des réseaux sociaux euh, par les élus dans leur euh, communication euh, grand public. Et pour finir donc euh, euh, on avait en, en 2018 dans le cadre des municipales on avait fait réaliser justement un sondage sur l'influence des médias tunisiens, sur, sur les, le vote. Euh, donc ce sondage avait été réalisé à un patient de découvrir les résultats pour pouvoir euh, avoir des éléments de comparaison, euh, puisque une même, un même sondage a été réalisé après les législatives de 2019. Et donc c'est ce qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et je passe la parole, en tout cas je la repasse à Mohamed. Et puis merci à beaucoup Eric. Florence. Merci, merci beaucoup. Et euh, euh, j'en profite pour repartager euh, le, le, le sondage. Donc, Eric, je le disais un peu au début de, de cette conférence de presse, Antti, euh, tu es euh, un chercheur et euh, un enseignant-chercheur, donc euh, actuellement à Istanbul, euh, mais tu as passé plusieurs années euh, en Tunisie. On voit, on voit à l'écran euh, en ce moment euh, ton parcours, donc euh, je me permets de te présenter <rire> بحث <تباعت> <تباعت> <تباعت> أستاذ جامعي وبحث العلم السياسية بجامعة كالاتا سلاي بإسطنبول وشيخ شغل السوسياء في اليغامسة كيفما قلنا مختص في علم الاجتماع السياسي لوسائل الإعلام وقمت ببحوث في مصر والمغرب وتونس بطبيعة واجتغلت مدة خمسة سنين على أسلاح القطاع العمومي في تونس ومن ذلك تنظيم القطاع السماعي البصري وخدمت على وكيل تونس إفريقيا الأنبياء تؤكد ما تقدمت بيه <تصفيق> <تصفيق> شكرا متابعي. خلينا اريك ندخلوا متابعينا ندخلوا في في صلب الموضوع في الحقيقه كيفاش amenable صبر الاراء هذيا قبل كل شيء ثم une tradition même qu'on a adoptée, dans que le crime s'est la relation entre les citoyens et les maison, à la maison, à de la Croix, qui est la la à la العلاقة بتاع المواطنين في جمهوريتي تبني وعندها تحديات كبيرة اليوم يعني كيفاش العلاقة بتاع وسائل الأعلام تأثيرها على الانتخابات ده أخي سبر أراءمتي أنا بالذات هو قا... تم القيام به قبل مارس قبل أزمة الكوفيد إنه في مارس ألفين وعشرين العين متياعوا كيفما تشوفوا فيها 1841 شخص dhabitude elle est très grande, très Elle est Elle est est très très gros échantillon le plus gros المعهد الوطني للأحصاء هو اللي تم اعتماده لتحديد العينة. أما الآن من غير ما منزيدون طلب، شو ندخل في قلب الموضوع اللي هو نتائج سفر الأراء. pour faciliter peut-être la tâche on va faire التغني ما بين إنريكي اللي بش يتحدث باللغة الفرنسية ووينه بشن بشن نعاته في في, في جوته. إنريكي oui, alors on commence avec une première euh, diapositive sur le temps de consommation des Tunisiens, euh, des différents types de médias. Alors nous, ce qui nous a surpris, avec, euh, enfin, surpris ou en tous les cas réconfortés, je ne sais pas comment, comment le dire, euh, c'est que, euh, que bien il y avait des, euh, des éléments qui se maintenaient, et notamment on voit, euh, on voit sur le graphique du milieu que la télévision reste quand même très consommée, le plus haut, euh, la plus haute colonne, celle en violet, euh, représente donc les, euh, le taux des Tunisiens qui regardent la télévision euh, de 60, enfin, entre 1 heure et 2 heures par jour, euh, soit, me semble-t-il, 35%, 35 euh, de, des répondants à notre, euh, à notre sondage. أوكيه. ووي بتبى عفقت لل يعني الحوصلة هذم ال اللي تواج رفيعك اللي يشوفوا فيهم هما قدش وقت يعدي فيهم ال الأشخاص المستجوبين وكيف ما تشوفوا وكيف ما تفضلت ريك قلت إنه من أقل من ساعة إلى تقريبا أربعة أو خمس ساعات هذم المعطيات الموجودة حاليا واللي كيف ما قلت يوريه إنه تلفزة مازل عندها حضور كبير. في الاستهلاك كبير كبير برش. طرح <تصفيق> عليك إنه نتعدى للنقطة المالية. بصفة عامة، شنو تستنى من وسائل الاعلام؟ هذا سؤال وجهناه للأشخاص اللي اللي العينة بتاعنا. كيفاش استقبل إجابة متحم؟ هذا في مقارنة بين 2018 و2020. Tout à fait ben en fait c'est une, une question sur les attentes normatives un petit peu des gens qu'est ce qu'ils attendent de donc on a vu leur part de consommation des médias mais ça nous dit pas en quoi enfin, quelles sont leurs demandes quelles sont leurs aspirations pour, euh, pour la production des médias ce qui bon, pourrait dire beaucoup de choses sur, sur ces évolutions ce qui nous a intéressé c'est que euh, alors peut-être après une période électorale où les gens étaient en demande de repères, mmh puisque le, le champ partisan s'est fragmenté, beaucoup de choses ont changé, euh, la Tunisie a été précipitée euh, dans le poste bg cradisepsie assez rapidement euh, au cours de l'été 2019. Et euh, eh bien, on voit que là où en 2018, les gens pour quasiment la moitié n'attendaient rien des médias, ils ne sont plus que moins d'un quart, 21%, en 2020, à, euh, à dire qu'ils n'attendent finalement rien. Donc une démunition du taux. De, de personnes qui n'attendent rien des médias et à l'inverse, une augmentation des gens qui, sont, euh, qui réclament une, une information fiable et vérifiée alors, à, à hauteur de 63%. Et là aussi, on peut peut-être expliquer ou interpréter cela par le rôle éventuel que les citoyens attendaient des médias pour la période un peu trouble passé la Tunisie après le décès de Béji Kradis. C'est aussi pendant toute l'automne électoral. Donc, l'année qui m'a nous fait de nous de de وفي المقابل النسبة بتاع الأشخاص اللي يستمعوا أخبار موثوقة متحقق منها هي اللي ضربت في اثنين وأنت هذا نريكي بمبدأ ال بالأحداث اللي صاروا في 2019 وتسعتاش وخصوصاً الأخبار الممكن الكيفبر الكبيرة اللي خرجت وإلا في الأخبار الصحيحة وذكرت منهم ممكن من أهم الأحداث اللي صاروا في 2019 اللي هي وفيت الرئيس التونسي باجي قايت السبسي في 25 جولي 2019 وبعد ما مرضو كانت عنده بعض المشاكل اللي نتاك نفيسي اللي صار له شهر قبل بطبيعة الحالة ريكي إذا كنت مع حاجة ناقص ما أكدش عليها alors les les répondants à notre à notre sondage ont très ça se voit de manière évidente ont répondu en premier le pôle public el wataniya donc, pour avoir obtenir une, une, une information fiable, et je, enfin, je crois que ça dénote un, un, un attachement, enfin, en tous les cas, le fait que la télévision publique a un magistère moral chez les Tunisiens que ce ce cette chaîne donne une information au service du public. Et je trouve que dix ans après la révolution, souvenez-vous qu'il y a dix ans, on avait TV7 à la place de El -Watani, hein, et Quelque part, on peut y voir, euh, et d'ailleurs on le verra dans d'autres résultats à la suite, on peut y voir, le. on peut critiquer le Watania, il y a des choses à redire, effectivement, ce n'est peut-être pas le lieu de le dire, mais, euh, mais chez les gens, El Watania, la télévision publique, garde un magistère moral, une crédibilité, euh, notamment pour la grande messe du, euh, la grande messe du, du 20 h euh, du journal télévisé, qui est particulièrement euh, suivi. لأ هنا نريك أنت لاحظت إنه النتيجة تتحدث بروح إنه التلفزة الوطنية بعيدة برش على كل ال ال التلفزيونات قلت إنه ثم علاقة جديدة بنات من اللي كنا عشرة سنين التالي مع تونس تون اللي كانت تلفست النظام أكثر منها تلفست الخدمة العامة مسؤولية سبلك والتلفزة الوطنية الأولى اللي تبع القطاع العام والتي عندها نحن نقولها هيمنة معنوية على المشهد الإعلامي التلفزيي خلي المواطنين اللي لوجوا على معلومة صح لها السؤال زاد وجهناه في لهنا قررنا ب 2018 فقط فاتت التendance رست les memes mais euh, il est clair que la télévision nationale واضح que la télévision a pris une 2020. de Facebook. vous pour le divertissement. Alors, pour le, juste, je voulais reven, -moi, je voudrais revenir sur la, la, la, la diapositive précédente. Et si on compare avec celle d'encore avant, on mm -hmm. remarque aussi que la chaîne Nesma a, euh, a perdu du terrain euh, par rapport à, euh, à 2018. Oui. Elle était à 21,1% en 2018 et elle n'est plus que 10%, je crois, j'ai oublié, pardon. Mais mm -hmm. en tout cas, il y, a, il y a un recul de la chaîne. 10%, Alors, oui. 10% je Enfin, J'ai ma petite idée, sur euh, après il faudrait faire des enquêtes pour être, pour être vraiment assuré, mais je pense que l'omniprésence la, la, médiatique de Nabil Krawi, le propriétaire de Nesma, au cours de, de l'automne, avec ses déboires judiciaires, avec ses déboires euh, politiciens aussi, je pense que euh, ça y est pour beaucoup aussi dans les réponses... Euh, les cas la timidité des, timidité, pardon, des gens à répondre euh, qu'ils euh, qu regardent Nesma à la, à la maison. Et on arrive au divertissement. Et par contre, là, le secteur privé, le khas a un alors, effectivement, le, le, le secteur privé est vraiment, euh, est vraiment en avance sur El Wataniya. Donc, là aussi, peut-être, ça rejoint ce qu'on disait avec euh, l'idée d'un pôle public euh, sérieux, dont on attend qu'elle qu éduque et qu'elle informe, mais pas forcément qu'elle divertisse. Ce n'est pas contradictoire. Euh, et euh, et sur, ce, sur, ce, sur cette diapositive, on voit l'avance de El Hawaritoun, si, qui a plus du quart des... Euh, des, euh, des réponses, juste derrière donc, un nouveau Nesma qui est, j'ai n'ai plus les chiffres en tête dans le détail, mais qui est surtout regardé par euh, les femmes alors que euh, d'ailleurs El Watani a été plutôt présente dans les réponses des hommes et, euh, et également euh, les classes euh, disons populaires, en tous les cas tel que c'est dit dans le sondage les revenus les, les, les plus faibles sont ceux qui regardent le plus Nesma également ممكن هنا لاحظت إنه القطاع, القطاع الخاص هو اللي يأخذ النصيب الأكبر أكثر من تقريبا النصف المستجوبين لاحظت إنه أيضا نسمة عندها أكثر قبول عند النساء ومقارنة بالترز الوطني اللي في ممكن الأشخاص اللي لوجوا على المعلومة فيها هم ما رجال ou <muchet> Alors, à présent donc les radios euh, radio pour, pour l'information quelles sont les radios qui sont écoutées par, euh, par les Tunisiens pour euh, ou en tous les cas les répondants à notre sondage. Euh, donc, je rappelle par rapport à ce qu'on disait précédemment que euh, la consommation des, euh, enfin, par rapport à la première diapositive, la consommation des Tunisiens en matière de, euh, de radio est inférieure à une heure. Ça a l'air d'être à ce propos beaucoup plus un, un média qu'on écoute lors de déplacements, par exemple, euh, euh, dans la voiture, euh, plutôt que vraiment une activité enfin, disons une écoute de, à, la mais, à la maison quoi. Euh, et on le voit d'ailleurs sur ce résultat et ce résultat se, se confirme en 2020, 43% des Tunisiens ne s'informent pas via la radio euh, et euh, quand ils le font eh bien, la, première, la première radio qui est mentionnée c'est une radio euh, privée Mosaic FM euh, peut-être qu'on doit attribuer alors euh, ce, ce, ce petit quart, on va dire, de, de réponse à une émission comme Midi Show qui euh, qui a un certain euh, une certaine visibilité dans l'espace médiatique et qui, euh, qui fait que les gens répondent, répondent volontiers euh, Mosaïque à cette question euh, concernant l'information radiophonique. نسبة للمعلومات يجب اللي يكون المسجد في المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد ولكن نقصت من 29% من 21% من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد برشلونة واللي عندها مكينة في في الفضاء الاعلامي دي هي حسة ميدي شو وبالنسبة لاستهلاك لل... الإذاعة نجم ونشوف انه استعمال الإذاعة ما هوش استعمال تلقائي تاع يعني اكتيف تاع واحد بشيء لوجع على ال... يحل إذاعة بس ما بش بشلوجع على المعلومة ولكن اكثر تاعه نص انه يعمل في حاجة يسوق يخدم له نشاط آخر oui, il ce a un en plus. Je euh, pas n'utilise pas la radio. Qu'est-ce que c'est? 43%. C'est un peu Alors, à l'identique, il faut rappeler les, les, les, les parts de consommation de, de la radio. Hein, on reste sur la même idée. Euh, et euh, donc, euh, la, la part des personnes qui écoutent la, télé, la, la radio pour euh, se divertir. Euh, qui n'écoute pas, pardon, la télévision pour se divertir a augmenté là aussi en deux ans. Elle est à 32% en 2020. Euh, et à nouveau pour euh, le divertissement comme pour l'information, c'est mosaïque qui euh, qui arrive en premier en tous les cas dans les réponses. Et là aussi, on peut le, je pense, l'attribuer à des euh, peut-être à, à la matinale à la Sabah ou à des euh, à des capsules ou des bon, je pense à Migalo je pense à anciennement, Chilette emine différents, euh, différents programmes euh, humoristiques qui pouvaient attirer l'attention euh, des, euh, des auditeurs. Personnellement, j'ai le souvenir de l'avoir beaucoup entendu dans des trajectoires en taxi, donc euh, je le rapporte à ça. .دونك بالنسبة للإذاعات والترفيه، وجنب التلفي فيهم اربطنا للنلاحظ أن نسبة نقصة أقل بالنسبة للمزايق اللي هي تقعد في المرتبة الأولى وهي بالنسبة للأشخاص اللي يقولوا إنهم ما, يترف... ما عندهم حتى ترفيه، ما يرفوش على روحهم بال بالإذاعة ولت ولتبرس متقاربة يعني 32 وثلاثين واحد و ممكن الطرف اللي ينتج بتها معك كيفاش ديما كي كنت عايش في تونس وكينو تاكسيات برانشية على, على ميغالو وعلى بعض اللقطات ترفيهية أخرى والحساسة ترفيهية الأخرى خلينا نتعدى الجانب آخر اللي هو نخليه فيه الانتخابات على الجنب شنية ثقة المواطنين في وسائل الإعلام دونك سيوم مالي ديكشيون أكوتي لكيشيون كونا بوزي وصيطويا سي euh, votre confiance dans euh, les médias. Alors, comment tu interprètes les, les résultats Donc Je reprends, ben, je ne sais pas, c'est peut-être la période, mais j'ai décidé d'être optimiste euh, contre ma nature. Et je trouve que c'est encourageant de voir euh, qu'il euh, que y a moins de gens qui disent qu'ils ne font pas du tout confiance à, euh, à la radio. Ça reste un quart des, euh, des répondants. Mais euh, cela dit, euh, bah, ce n'est pas non plus une confiance aveugle et, euh, et euh, super engagée, mais il y a quand même plus de gens qui croient un peu, enfin qui font un peu confiance aux, aux médias. Peut-être qu'il faut à nouveau, euh, excusez-moi, de la même manière, euh, le taux de personnes qui, euh, qui font assez confiance aux médias a également augmenté d'un petit point, euh, ou à peine moins et euh, voilà, j'ai décidé d'être optimiste, donc je trouve ça encourageant et je, je pense vraiment que c'est aussi une demande, de, enfin, une demande à travers ce sondage euh, de, de la part des gens, une, une demande de repère de repère euh, pour, euh, pour, mieux, pour une meilleure lecture de la vie, de la vie politique mais aussi, euh, aussi euh, socio-économique et, euh, et je trouve encourageant ce résultat لذلك قررت إنك تكون متفائل ومش متشائم كنت خيامات إذا بتجده وخذت صحيح بالحق إنه النجمون شوفوا في النتيجة هذه يما النص الفارغ ولا نص الملعب نص الفارغ كيفاش نص الفارغ نجمو شوفوا نتائج 2020 وقولوا إنه تقريبا ثلثي هاكم تشوفوا فيها فوق فوق 60 ثلثي المستجوبين قالوا إنهم عندهم ما عندهم حتى ترف ولا البتتر شوية ثقة في وسائل الإعلام ولكن إذا كنت نقلب الزاوية متاع النظر متاعنا والقراءة متاعنا ونشوفوا النتائج مقارنة في 2018 لاحظوا أنه نسبة الأشخاص اللي قالوا اللي هم عندهم شوية ثيقة كبرت ونسبة الأشخاص اللي قالوا ما عندهم حتى ترف ثيقة في وسائل العلم نقصت بالنسبة محترمة بعشرة بالمئة وهناي دول على انتظارات يعني إذا أنا نتاع راهو نست عندنا شويه ثقة فيكم تستحقوا أكثر يفو في سي بروبليم واحد هو في المستوى و ريفي القراءه المدفئه النصف ال... النصف في الم... المديان نتاع الكيس وين هي اهلنا اللي يثقوا بها plus... A Enrique, et juste pour préciser, quand on fait la somme de toutes les réponses, on a plus de 100%. Oui, tout à fait, Bien oui. souvent, dans des réponses comme ça, cela signifie que les répondants ont le droit de, ré... de répondre plusieurs bon. réponses à la fois. Donc, il euh, Exactement. Donc, euh, donc, là aussi, se confirme ce qu'on disait précédemment sur, un, sur un, un magistère de confiance de Al-Wataniya hein, pour plus de la moitié des répondants, ce qui, est, ce qui est énorme. Le deuxième, le deuxième, la deuxième entrée, est celle de, au contraire, des gens qui ne font pas du tout confiance et là qui représentent, enfin, du, du moins qui font confiance en aucun média et qui représentent plus du quart de euh, des résultats, euh, viennent ensuite, ben, comme si ce, ce, disons, cette ce podium entre guillemets, parce qu'on distribue pas c'est déclaratif, hein, ce sont les gens qui, qui le disent, on distribue pas des prix el et tounsi arrive en deuxième avec 22%, elle devance à nouveau euh, Nesma, et par rapport au magistère moral de, de el à 1, si on ajoute les 15% de el à 2, on arrive quand même à un score euh, vraiment intéressant. Je suis assez mmh. attaché au, au service public, j'ai l'impression que ça, ça, ça se verra <rire> dans mon commentaire. Donc, la pense que le est un qui que nous avons mis en qui ont de en des gens qui ont mis en place des gens qui de ont نسبة التواتر اللي شفناها توري انه القطاع العام بالوطنية واحد وطنية اثنين يجي قد قد صلوثي للإجابات إذا كنا نجمعوهم مع بعضهم في حد ذاته هذا يؤكد المعلومه اللي شفناها من بكري فيما يخص الثقة في الإعلام العمومي بالنسبة للأخبار nos médias, les médias étrangers, comment ça se passe pour eux Alors, les médias étrangers, euh, ça se passe euh, plutôt mal. <rire> enfin, en tout cas, <rire> plus de la moitié des, des gens ne, sont pas, euh, ne font pas confiance aux médias étrangers, euh, ce, qui est un, ce qui est souvent un, une réaction normale euh, de, de la part de, de nationaux, qu'ils soient tunisiens ou marocains ou, euh, ou égyptiens, pour, pour mm. ce que je connais. Euh, et donc... Il euh, faut savoir, je crois qu'on a une, une, une comparaison avec 2018. Voilà. Euh, Absolument. J'espère que ça ne va pas rendre la lecture plus difficile. Mais en tous les cas, on voit que euh, les gens qui ne font confiance en aucun média étranger a augmenté de 10 euh, On voit également que France 24 a perdu du terrain euh, soit euh, 11% de moins par rapport à 2018, donc 2018 étant jaune. Et euh, dans le détail des résultats, notamment par… Euh, alors, les hommes comme les femmes enfin, répondent à, à, à la même hauteur euh, France 24. Par contre, on constate des disparités de, de classes sociale de CSP, euh, notamment, euh, ben, ce sont surtout les… Les, euh, les ménages les plus ou les individus les mieux lotis, les, les, les plus riches qui, euh, qui regardent France 24 en premier. La chaîne El Arabiya, ou à moins que tu veuilles traduire, ou euh, j'ai peur d'être trop long, non Je continue Très bien. Non, El... Très bien. La chaîne El Arabiya saoudienne a perdu du terrain également. Alors, on s'interrogeait à savoir s'il fallait y voir un effet euh, Mohamed Ben Salman, si... Euh, il fallait aussi voir un, une conséquence de la sordide affaire Khashoggi du nom de ce, ce journaliste saoudien qui s'est fait assassiner ici même à Istanbul, et pas très loin d'ici d'ailleurs, au consulat. Euh, et euh, en revanche, on a vu que Al euh, Jazeera reste à peu près la même. Elle garde son, sa petite part de marché qui, euh, qui s'est réduite comme, euh, comme peau de chagrin. Après 2011, en raison de sa couverture de l'actualité tunisienne et même au-delà ailleurs dans la région. عشرة بالمئة مالي قبل كانت اثنين واربعين بالمئة والثنين وخمس بالمئة دونك اكثر من النصف. نصف وفرانس 24 اللي كانت هي الولى عامين التالي خسرت حتيش نقطة ووالي وجوست اقل من تقريبا خمس مستجوبين جاوبوا. جيوبو ولهنانتي اشرت لزوج قنوات كونكورانت يعني مت اللي هما العربية والجزيرة الجزيرة قاعدة ستة بالمائة قبل وتوم العربية فخسرت النسبة المتحاد كانت تعفيقا عن مواطنين مستجوبين من يكلم عشرة بالمائة وليست ربطتها مع بعض الأحداث اللي صارت ممكن بروز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أو الاغتيال الصحفي خشقرجي اللي صارت في قنصلية اسطنبول. Et a 5% un » Peut-être juste ici un point pour faciliter la lecture Il y a deux niveaux de lecture le mustawil awul awul awul nirtat sfor il a dit monsieur muhatr ijebba fadveta et les colonnes awul imesqu l'taksim a dit bessali awul Merci d'avoir clarifié le, le la lecture parce que ça, ça m'économise le, le fait de le faire. Donc bon, pour pour ce qui est de plus important les euh, enfin les deux les deux principaux pics sont une sorte de désaffection ou de désamour ou de d'absence de de d'intérêt pour la manière dont a été conduite, la campagne, aucun, aucun thème n'a euh, manifestement retenu l'attention de 32% des, des répondants. Euh, et dès que, par contre, quand on a une, une réponse positive, ce sont des questions euh, socio-économiques qui dominent, sans trop de surprise j'ai envie de dire, euh, à savoir à, à hauteur de 35%, la diminution, la diminution du chômage, et on voit que ça préoccupe en priorité les revenus les moins importants, donc c'est la colonne rouge, et c'est dégressif avec disons, les revenus. Et deuxième, deuxième disons, thématique socio-économique, rien d'étonnant également avec l'inflation en cours en Tunisie, eh c'est la diminution des prix qui là également touche de plein foie et en priorité les, euh, les, les foyers dont les revenus sont les moins, euh, sont les moins euh, satisfaisants. Je dis foyers, mais ce sont des individus qui répondent. L'année, on l'aise aucun, qui la diminution du chômage يعني la diminution du chômage تم ارتفاع تنقيس نسبة البطالة وبالتبعية الحال اللي باللحمر هو كله تبع يعني يعكس آراء الأشخاص اللي عندهم يربحوا أقل من 650 دينار في الشهر ونشوفوا لهنا بكل وضوح أنه على قدمة المسائل الاقتصادية تولي في قلب الاهتمامات على قدمة هما يكون عندهم اهتمام أكبر وانتظارات أكبر من من من وأنتي بهم تم يعني تم لفت انتباههم بهم أكثر في الحملة المواضيع ااا سوسيو ايكونوميك السوسيو اقتصاديك ما قلت وبالنسبة للرئاسية ااا المواطنين أنا هو المصدر الأساسي للمعلومة متاحه فكانت الإجابة كل كل أتي quelle voilà. est, pour la campagne de la présidentielle 2019, quelle était la source principale d'information des répondants Alors, Je dois dire qu'on a été assez content de déployer cette question avec plus de propositions pour les répondants, parce que ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Là, on voit très clairement que… Enfin, je vais m'expliquer pourquoi les pendules à l'heure… Euh, on voit très clairement que la télévision est à 40% la source principale d'informations euh, euh, en période électorale, en période présidentielle. C très certainement, le fait qu'il y ait eu des débats télévisés euh, entre candidats, je crois que c'était cinq débats en tout, euh, a, a très probablement euh, gonflé, ce, gonflé ce score. Euh, après, euh, là où on est content, en fait, c'est d'avoir différencié différents usages de Facebook. Puisque en 2018, on posait la question en général, euh, Facebook ou, ou rien, enfin Facebook euh, en tant que tel. Et là, on a divisé entre euh, les pages Facebook des médias, les pages euh, populaires tunisiennes sur Facebook et les groupes Facebook. Et ça nous a donné des, euh, disons, des, des résultats intéressants. Euh, bon, déjà à savoir que si on, on additionne ces trois, euh, ces trois entrées, ça fait quasiment le quart de tes euh, répondants qui, qui s'informent principalement sur Facebook. Donc, ce n'est pas négligeable, mais c'est derrière la télévision, encore une fois. Mmh. Euh, ça, pour une part. Pour autre part, euh, le fait que les médias, enfin les pages Facebook des médias, euh, apparaissent dans les premières réponses concernant Facebook. On a trouvé ça intéressant parce que ça, ça témoigne d'une bonne convergence médiatique, comme, comme on appelle ça, c'est-à-dire un usage croisé de, de la télévision et de, de Facebook, et que du coup, euh, certains, euh, certains médias euh, peuvent euh, rattraper leur performance. Alors, je ne fais pas une fixette sur Mosaïque, mais j'ai regardé les chiffres euh, de, de, des followers, des, des gens qui aiment la page Mosaïque, quand on additionne, ça fait quasiment euh, la totalité de la population euh, tunisienne, soit près de 11 millions de personnes qui suivent Mosaïque sur Facebook, euh, les, pages, les différentes pages euh, de, euh, de Mosaïque. Et ça, je trouve aussi que c'est une bonne indication pour, euh, pour les médias tunisiens de mieux, de plus ou de mieux investir, je ne sais pas comment le dire, euh, peut-être d'ailleurs notamment pour la radio en termes de podcast, ce qui serait intéressant à pour les auditeurs, pour les consommateurs de ces médias. Donc en gros, d'aller à leur rencontre sur ces plateformes, quoi. Je te laisse, pardon. la a a a une qui est طويل برشا في تحضير الصنداج هذا أنه في 2018 فقط ذكرنا فيسبوك من غير ما نذكر مختلف الإمكانيات المتاحة داخل فيسبوك هذا فكنا نبدأ على فيسبوك نجمو نكونو على المياراتنا على الميارات أصحابنا على نتبع في الصفحات متع وسائل الإعلام حقيقية معناها وسائل الإعلام موجودة في موجودة في الفضاء الويقي كما جرائد كما دي راديو كما تلافز و ثم المزيد يصل عليهم فقط موجودة على الفيسبوك ولا ديباج اللي جوتيبتهم موجودين على الفيسبوك ثم مزيدا دعروب اللي برفوا يبدأوا فيها مئات الآلاف من الأشخاص واللي عندهم تأثير مهم نوعك نجمع حتى إذا كنا نجمع كل ما هو بعلاقة بالفيسبوك ما يوصلش يعني نفس تلفزة فتلفزة تقعد هي عندها المكانة المتعة الكبيرة في مصدر مصادر معلومة ممكن هذة le les drat en a Je suis très content de ces différentes possibilités. le très de de de de et euh, d'ailleurs, le, dans le graphique, tu as indiqué un point important, la convergence, c'est-à-dire des donc que ce soit que Ce qu'on qu voit en vert, c'est en plus les élections législatives que nous rajoutons et comparons aux élections présidentielles. Voilà, en vert, les législatives, en jaune, les présidentielles. Euh, bon, à vrai dire, les, les, les résultats sont assez comparables, sauf peut-être pour la télévision et pour la raison, la raison que j'indiquais tout à l'heure à propos des, à propos des débats. Par rapport, à, par rapport à… Enfin, non, dans un cas dans, comme dans l'autre, c'est peut-être plus un, une, un constat de sociologue, et c'est un, un petit peu en dehors des médias, c'est si on additionne certaines entrées, on se rend compte qu'il y a quand même toujours, euh, et tant mieux, toujours en Tunisie, des leaders d'opinion, c'est-à-dire des gens qui consomment les, euh, les, les, les messages médiatiques et qui ensuite les diffusent autour d'eux. Et ça, on peut le voir, notamment, dans Hewarmal euh, Azdekra, donc à hauteur de 13%, les gens, dans des dialogues, des conversations avec leurs amis, vont, euh, vont, vont, vont, euh, vont suivre la, la, la campagne électorale. Si on, donc, si on met les amis, la famille mais également, si on met Facebook non-média, parce que bien généralement, c'est des, euh, des, mmh. des réseaux sociaux qui existent dans la vraie vie aussi, des réseaux d'amis, de connaissances ou que sais-je. Euh, et de la même manière, euh, à travers les groupes Facebook, les groupes Facebook sont ni plus ni moins que de la conversation entre, entre personnes qui se connaissent ou non, d'ailleurs. Euh, mais bon, quand on, ajoute, quand on additionne toutes ces entrées, on arrive quasiment à un quart de... À un quart des résultats de, de gens qui suivent euh, les, euh, la campagne à travers euh, des leaders d'opinion. L'échec, que le Facebook, un de رواد رواد في المجتمع اللي هما ينقلوا الأراء نتاحهم لليدار كيف ما قلت وهنا فقط نزيد نأكد أنه بعد مواقع وسائل الإعلام ثم دوت غيبون ثم أمكانيات أخرى ولكن كانوا تحت 1% كان فيهم في المسجد في nous avons un peu répondu <laughs> <acted> à la question <laughs> voilà et puis bon, elle, elle, elle reproduit les mêmes euh, <laughs> disons, le même euh, tertib, le même euh, classement, le même ordre, euh, oui. le même ordre que, que précédemment, donc avec une, une avant, une, un podium et une place bien avancée pour, pour le public, le pour les Et là, juste pour comparer, nous avons pris des résultats de 2018 avec euh, les euh, élections municipales, cette fois. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, hein. la, la, la télé nationale, en tête, mais c'est Nesma qui a beaucoup chuté entre 2018 et 2020, et je me retrouve à parler français sans faire attention. Donc, l'année nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, était nous, pas nous, campagne électorale, nous, euh, ...Tarkatnos, partage près de la moitié, pas peur. Euh, ce graphique peut faire peur, en effet. On dirait une vague ou quelque chose qui, qui, qui s'étend à des, des vagues de jaune ou de bleu euh, ou de rouge. La, Le la donc, juste si... En deux mots en français, comment vous évaluez la couverture médiatique des événements suivants Donc, on a posé cette question, je me chargeais de la présenter, si tu permets, Riquet. Donc, on a posé la question aux Tunisiens en citant une vingtaine d'événements que vous voyez à gauche. Alors, on ne va pas prendre événement par événement, rassurez-vous, mais on va prendre les grandes tendances. Donc, Anna فمانيش بش ناخذو بالطرح بالطرح ولكن بش ناخذو ديسان تندنس الكبيرة النسب الكبيرة الملاحظة الاولى اللي بش نبدأ بيها لحني الملاحظة الاولى انو ثم تقوش عليها ثم خط يغطي ما بين ما بين حرب ما بين صفقة القرن وغرق المهاجرين قبلة شاوات جرجيس عند غير اللي ثم خط يفرق ما بين الأخبار الوطنية والأخبار خارج الوطن بطبيعة لهنايه مظاهرات في الجزيرة اللي قريبة لما حالها ولكن تقوش عليها يعني اللي ساير في الجزيرة تقوش عليها ساير في تونس ميزا هذيه الأخبار اللي متعلقة بشأن الخارج الكل المواطنين بالنسبة لهم بالنسبة ما سمعوش بها هوا تشوفوا باللحم اللي هنا يعني ما سمعش بها وما ما سمعوش بها و عندهمش فكرة عليها والاستيماسيون تاع حكيوا عليها الوسائل العالم كيف ما يلزم من أقل النسب وحكيوا شوية بوم موجودة ولكن سي انكور انفوها ما ثمميش ساتيسفكسيون كبيرة للتغتية بتاع الأحداث العالمية والأخبار العالمية اللي للنجم نقولوه بدون أي شك أنه أكثرية الأحداث العالمية منهم أشياء مهمة يعني كيفما الوجود العسكري الأمريكي في تونس كيفما المفاوضات تعالى كيف كيفما الامبيتشمنت العسل المتاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذوما أكثرية الأحداث ما سمعوش بهم اصلا ولا ما عندهمش الفكرة عليها le le côté opposé. Maintenant, ce qu'on va prendre, c'est les informations dont les personnes interrogées ont le plus entendu parler. Donc on voit les, que, les colonnes rouges, que, que les barres rouges les plus petites, qui sont à 4%, 3% et 3% ici, ça concerne des événements très, euh, qui, qui ont vraiment marqué les Tunisiens. Le, donc, par, parmi ces événements, le décès de Béjir Kaid Sebsi, à cette ligne. Euh, ensuite, le décès de 15 bébés dans l'hôpital de Bebsaadoun et euh, le décès des femmes qui travaillent dans les champs, dans des accidents de la route. Ils en sont à. 3% de « je n'ai pas entendu parler ». Donc, les événements qui ont vraiment euh, touché la quasi-totalité des, des Tunisiens et après, en, ça, leur évaluation de la couverture peut varier, euh, les Quasiment, هما وفاة الرئيس تونسي الباجي قائد السبسي هما موت 15 رضيع في مستشفى باب سعدون ووفاة النساء في حوادث الطرقات الله يرحمهم الكل مانيش بش نزيد نأكد لنثم العديد من أشياء نجمو قولوها على الجرافيك متاع الأحداث هذه ونخليكم نزيدوا تكتشفوها ممكن في الموقع متاعنا وإلا كي تعودوا تفرجوا على الفيديو هذي نتعديوا بلتو لإن كيستيان تخي alors les journalistes il travaille pour quel parti politique Alors, il faut bien voir que, d'abord, bien préciser que c'est euh, l'avis, enfin, le, ce que pense, euh, disons, euh, l'avis des Tunisiens sur la, la, la promiscuité des, des, des politiques ou la défense d'un agenda, en tous les cas, euh, par certains, euh, par certains médias. Euh, Difficile en même temps de, de bien manier ce, ce, ces résultats, parce que ça, ça peut vouloir dire plusieurs choses à la fois. Nous, ce qu'on a, qu a remarqué, bon, ce qui se remarque, c'est la partie du bas, donc euh, le passage de Nid et Tunes en, en jaune de 38% à 3,8%. Alors, si en 2018, euh, les gens avaient plus l'impression que, euh, que les, les, les médias euh, défendaient les, euh, les, les partis au pouvoir, hein, en quelque sorte, à la fois... Hmm en coalition avec Narda euh, autre tendance qu'on a observée ben c'est l'augmentation des gens des personnes qui euh, répondent je ne sais pas de 27% donc c'est la, la, la deuxième couche depuis le bas si j'ose dire donc c est qui est passée de voilà si tu peux la montrer qui est passé de 27% en 2018 à 35% Mmh. Euh, et là aussi ce qui, ce qui porte la marque de ce que l'on a dit à plusieurs reprises déjà mais d'une perte de repères euh, de, la part de, de la part des, des citoyens euh, quant à la lisibilité de l'échiquier politique euh, en 2019 c'est-à-dire avec des nouveaux partis, avec des, des personnalités qui, euh, qui disparaissent soit physiquement, soit euh, symboliquement euh, d'autres qui émergent euh, et donc, euh, donc là, là aussi, on trouve la trace de, de cette petite impression qu'on avait même au moment des, euh, des élections, euh, okay. euh, où, et ce qui, ce qui a expliqué d'ailleurs la surprise de, du résultat de euh, Pras euh, oui. <laughs> à, à la présidentielle. Donc, le il, il y a une de... autre Rappelons à la motin, la motin, la motin, la motin, la une perception, la محترمة يعني من عدد الأشخاص اللي يعني اللي حسب المواطنين يقربوا للنهضة يعني كنا نجم قولوا في 2018 بساحة فين توين ساحة المواطنين مع السلطة مع النهضة والنيدي كانوا مع بعض ولكن في 2019 وهذا لاحظت أن تونسية إنه تفدت المشهد السياسي خلى تونس يقولوا ما فيت ما نعرفش بنسبة 53% وحتى واحد بنسبة أقل شوية تقريبا 10% والجبل الآخر اللي اللي شوفناها إنه هي بروز أحزاب جديدة في مقال بتونس كانت ما هيش موجودة في الدماء في 2018 ولي طلعت وليطلعت ودونك يقولوا إنه صحافين قرب لها ب 16% و, euh, en fait, و, بتريقة, euh, بتريقة on arrive presque à nous avant-avant de, euh, dernière question si je ne me trompe pas euh, et qui est la suivante est-ce que les médias vous ont convaincu d'aller voter alors là, la sentence est lourde, hein. euh, à 80% quasiment, les, les gens estiment ne pas du tout avoir été convaincus par les médias euh, de se rendre à, aux élections. Cela dit, euh, il ne faut pas non plus voir euh, tout noir, la manière dont la question est posée, euh, les gens peuvent répondre euh, à, à 80% ce qu'ils ont répondu, mais peut-être que avant même que la campagne électorale euh, ne commence, les gens étaient déjà euh, persuadés de leur rôle de citoyen, de devoir aller, euh, de devoir aller voter, de sorte que les médias n'ont finalement euh, pas, pas eu à les convaincre, ils étaient déjà convaincus. Ou peut-être, l'autre lecture, ça peut être à 80%, les gens n'ont pas, euh, estiment que la, la performance des médias pour convaincre les gens euh, à aller voter eh bien, était plutôt, plutôt nulle. Quoi. Donc les deux, les, deux, les deux existent et puis bon, le reste est... Là, tu fais encore le choix entre euh, Enrique et l'optimiste et Enrique et le pessimiste. Donc, j'avais à l'année <rire> de قوية متاع 79% يقالوا الوسائل الأعليم ما اقنعوهمش بالكل باش يصوتوا يا أما هما ديجا مقتنعين من قبل باش يصوتوا دونك جويكوا وسائل الأعليم ملعبوش دور كبير وإلا دور الثائل ولا الإمكانية الثانية أن وسائل الأعليم ملعبوش دور متاع توعية أو تشجيع للتصويت فهذه الإمكانيات هنا نشوف أنه قاعد إنريكا تاخذ في احتياطاتك ما تقولش c'est qui sondage. donc une question dans le même sens. Est-ce que les médias vous ont aidé à choisir pour qui voter et là, oui, donc là, la question, soit positif. Ce n'est pas, <rire> pas de se rendre à l'élection, mais c'est de déterminer son choix électoral. Mmh. Euh, c'est très bigarré. Très, euh, on a à la fois quasiment la moitié qui disent de non, pas du tout. Alors, je, soit que ce sont des personnes qui sont convaincues, soit ce sont des gens qui ont voté par défaut. Euh, je vote pour lui parce que c'est le moins, le moins pire, entre guillemets. Euh, et euh, à 40%, les gens qui concèdent, euh, qui concèdent que euh, ça les a un peu aidés Alors peut-être que là aussi, a, on trouve trace des débats euh, électoraux Qui mmh. étaient des vrais succès euh, télévisuels et puis, Mohamed, tu avais une explication un peu culturaliste que je ne peux pas reprendre à mon compte parce que je ne suis pas tunisien, mais ce matin, je t'ai entendu dire que tu disais que finalement, on n'osait pas prendre parti à ce point en Tunisie. Oui. Absolument. Aujourd'hui, j'ai rencontré avec les amis qui ont travaillé sur RTCI. وين ممكن اونكور <تصفيق> فوا يعني لهنا ثم الامكانيه نتاع لا مواتيه بلان ولا مواتيه رامبلي او لا مواتيه فيدي فيد ان يعني هل وسائل الاعلام على اختيار لمن تصوت ممكن كي شوية شويه احنا كيف ما هكا اون نوانس في تونس ما نقروش برشا برشا برشا <تصفيق> ما نحبوش نصوت برشا فكانت هكا ولكن شوية تنجم تكون اي تنجم تكون لا رغم لي الامكانيات كانت متاحه خاطر تقول ou l'échabée je des possibilités, a Alors, c'est mm -hmm. yani, a hésité avant de mettre ce graphique, mais on s'est dit c'est important d'être euh, non pas euh, uniquement dans, dans des questions يعني, de, du haut vers le bas, c'est-à-dire euh, nous qui demandons l'avis des, des, des Tunisiens, mais ce serait aussi intéressant d'entendre l'avis des Tunisiens sur comment améliorer la qualité de l'information en Tunisie. Donc, qui fait, je encore une fois, la somme dépasse les 100%, ou elle n'est pas égale à 100%. Enrique Tout à fait, et puis surtout, dès lors que en fait la totalité du sondage porte sur la confiance des Tunisiens dans leurs médias, là, le premier résultat qui, qui sort, c'est celui de la crédibilité, précisément. Donc, donc charge à, aux médias tunisiens de, de donner des gages de crédibilité euh, à leurs euh, leur consommateurs euh, vient ensuite la neutralité qu'on euh, mm -hmm. oui, euh, qu peut comprendre aussi par euh, le télescopage qu'il y a eu très dernièrement entre euh, des sphères médiatiques et des sphères politiques et l'usage de, de certains participants voilà. à la vie politique euh, de leurs propres médias donc euh, je pense que c'est comme ça qu'on peut, qu peut le voir Bon, C'est aussi un élément des, euh, des sondages, c'est que tout le monde n'a pas d'avis. Donc, à 13%, les gens ne se prononcent pas, soit qu'ils n'ont pas vraiment d'idée, euh, soit que euh, la, la, la question est trop technique, soit qu'ils ne se sont pas donné la peine d'y réfléchir. Et euh, Mais bon, je pense que euh, pour l'essentiel, les, euh, les questions de crédibilité et de neutralité sont, euh, sont les, plus, euh, mm -hmm. les plus importantes aux, aux yeux de, des répondants. .ااا دونك هنا قلت المصداقية يعني ال، ال، الأكيدبيتي، والحياد، لأنه تخليتههما اللي يتصدروا الأشياء دي لازم في وسائل الإعلام نن نفرضوهم ونمرسوهم خلي تكون جودة المعلومة أحسن. ااا وهذا نفسروه بالتضارب اللي صار ما بين القطاع الإعلامي والقطاع السياسي أو الرياضي أو رجال الأعمال اللي كلهم متخلتين ومتخالتين واللي يخلي الانتظارات المواطنين تركز على الحياد والمصداقية ولهنا نلاحظ إنه حد يعني رأي التوينس سمحني إنه ١٧٤٨ في الإقامة لهنا ال الأكلون دي بال في الفيولي دونك من سبق ونصبا عشرة بالمئة حتى شيء. يعني مثل ما في حتى شاي تقريبا ربعوا اللي ما في الموضوع أم... نعود نأكد لهن المع... الكل أه... تكون متاحة أه... على الموقع على الانترنت خاطر تقديم vous trouverez tous les liens sur notre site internet euh, et en commentaire. Donc, ce sera un format ouvert que vous pouvez traiter, réutiliser, croiser, euh, pas uniquement ce sondage, mais uniquement celui, mais aussi celui d'avant. Euh, J'insiste ici pour que au moins. Ce, on, on apprenne à mieux se connaître en tant que Tunisien et en tant que médias et dans notre relation entre Tunisien et médias. Donc, nous mm. euh, avons que nous le moment de, de conclure par une que nous le les, les sondages, euh, et, et, et, et c'est quand même assez étrange qu'en que, qu tant que cercle de réflexion, Amène choisisse de faire un sondage, mais en même temps, euh, elle questionne et met en doute cet outil. Ah oui, tout à fait. Il y, a, il, y a, il y a une portée un peu expérimentale euh, dans… Euh dans le fait de, de proposer, des, euh, enfin de, de, de s'accaparer des sondages alors qu'on est critique. Mais je pense que c'est bien d'être critique, de ne pas prendre les euh, choses comme, euh, comme données. Quoi. Et de se frotter à l'interprétation, à essayer d'interpréter des résultats. Alors, je sais que moi, pour, pour ma part, je l'ai fait en français, bien évidemment. J'ai beaucoup utilisé le conditionnel euh, pour pouvoir aussi donner un éventail de possibilités d'interprétation de certains résultats, mais sans jamais dire que c'est euh, définitivement ceci ou cela. Tout, tout est dans la nuance. C'est aussi un outil qui a, qui a ses limites, comme je le disais il n'y a pas très longtemps. Les, les gens n'ont pas toujours un avis sur, euh, sur les, les mm -hmm. questions qu'on leur pose. Et bien souvent, les sondeurs, je ne dis pas à nous, mais euh, dans tous les sondages qu'on est amenés à, à écouter, très souvent… Les, les taux de non-réponse ou de, euh, de réponse euh, invalide. Enfin, mettons, si on vous demande avez-vous confiance euh, dans le gouvernement, s'il y a euh, 20% qui disent oui, euh, 15% qui disent non et que tout le reste, c'est euh, ne se prononce pas, les médias vont avoir tendance à enlever les ne se prononce pas et à donner l'impression que la grande majorité, aucune enfin, majorité se dégage en faveur du, euh, du gouvernement. Donc c'est toujours à manier avec. avec euh, avec précaution. Et puis, euh, je crois qu'il y avait cette vais donner partie. un exemple qui est marquant ici, Enrique. Alors, en avril 2011, euh, la Tunisie, quelques semaines après euh, le, euh, la fuite de Ben Ali, euh, il y a un sondage qui a lieu, et il y avait plein de sondages qui, qui, qui sortaient à ce moment-là. Et donc, ayant travaillé sur, euh, sur ce... Ayant écrit un article là-dessus, je me souviens qu'il y avait un sondage qui disait euh, « Pour qui comptez-vous voter si... Euh, pour qui voteriez-vous si les élections avaient lieu aujourd'hui ?» Alors, les gens pouvaient citer des partis ou des personnes de manière indifférente, et euh, sur 1000 et quelques personnes, euh, 840 ou 820 euh, disent « ne se prononcent pas ». Et il euh, y a eu euh, à peine un peu plus de… il y en a peut-être quelques dizaines qui ont répondu Narva, ensuite PDP, le Parti démocrate progressiste, et qu'est-ce qu'on voyait dans les journaux euh, Narva est en tête des sondages. Oui, voilà. C'est l'exemple que, euh, que je trouve très éloquent et que je raconte ou radote depuis dix ans. <rire> ben, C'est typiquement ça. Et puis ben, cette approche critique des, euh, des sondages en sociologie, on la doit à, à Bourdieu et ses, euh, ses, ses, ses disciples, ou ses, <rire> ses, euh, ses héritiers, euh, dans, un, dans un texte fameux qui s'appelle « L'opinion publique n'existe pas qu », qu'on peut mmh. trouver très facilement... Euh, euh, en PDF sur Internet, et qui critiquent en fait, les, euh, les postulats implicites de, euh, mmh. des sondages, c'est-à-dire que les sondeurs passent partent, se basent sur le postulat que tout le monde a un avis, Alors, encore mmh. une fois, ce qui n'est pas le cas, que tous les avis se valent, c'est-à-dire qu'entre la personne très engagée politiquement et celui qui finalement n'a pas plus d'avis que ça ou ne réfléchit pas plus que ça au monde qui l'entoure, eh ces deux avis, l'intensité de leur... Euh, convictions on va dire euh, sont euh, mis à égalité dans euh, dans les résultats dans le résultat d'un sondage et aussi il y a euh, un autre une autre idée implicite fait euh, que voilà euh, qui est celle d'imposer une problématique c'est que bien souvent les sondeurs posent des questions sur des problématiques qui intéresse l'intelligentsia, les élites, les gouvernants, et qui n'est pas forcément celle des, euh, mm. celle des, euh, euh, des sondés pour euh, aussi faire notre autocritique. Je pense qu'à la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation des médias, je crois que c'est une question intéressante, mais euh, en même temps, c'est une question sur laquelle tout le monde n'a pas d'avis et tout le monde mm. n'a pas d'expertise, de, entre guillemets, sur comment il faudrait faire. Et peut-être aussi le dernier point, euh, c'est que la somme des opinions individuelles n'est pas égale à l'opinion publique. Vous avez C'est pour ça que Bourdieu, qui est un grand sociologue du 20e siècle, sociologue français, qui, qui a dit voilà, l'opinion pub publique n'existe pas. Euh, moi, je tiens à remercier encore une fois, euh, à te remercier Enrique qui a participé depuis euh, Istanbul. Je tiens à remercier oui. euh, Florence Minori qui, qui nous a accompagnés, Christophe Provins aussi qui nous accompagne euh, dans, dans cette aventure euh, et dans, dans, dans cet exposé. Merci à filles euh, aussi. Euh, Peut-être, euh, si vous voulez, euh, si tu veux, Florence, euh, un mot, moi je, je tiens juste à... Euh, conclure. Alors Tu n'as pas de ah, Attends, mm. deux petites secondes. Rétablir le son. Ah, j'y arrive pas. C'est bon, c'est bon. Oui, ça, pour ma part, c'est bon, vous m'entendez Parfaitement. Oui, non, je trouve que c'est bien de finir avec euh, cette dimension, enfin, le son qui donne une réflexion une perspective euh, à la fois parce que voilà sur la fin du projet le, au législatif et présidentiel donc euh, j'ai envie de dire la boucle est bouclée et, et euh, qu'on puisse avoir à la fois cette dimension réflexion et puis le point de comparaison aussi de ce sondage intermédiaire euh, en 2018, on a peu l'occasion dans des projets à CFI d'avoir cette, cette activité, enfin, ce, ce, ce, ce moment de réflexion sur, sur ce qu'on fait. Ça participe à quelque chose qui nous est cher, mais qu'on a quand même beaucoup de mal à, à attraper à cerner, qui est l'impact de, de, de, de, des activités, de ce qu'on fait, de ce qu'on soutient. Et là, grâce à ce sondage, à ce travail de réflexion, on a une perception, une mesure d'impact. Et encore, pour nous, c'est rare et c'est précieux. Et c'est pour ça que je, je suis très contente que ça puisse finir le projet. Et en tout cas, nous, ça nourrit notre réflexion plus largement sur des projets qui ont cette, cette grosse composante média-élection. Voilà, donc je, je retourne mes remerciements. <rire> voilà. Merci beaucoup. Et, et merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis, et dont Marouin Dahnoul qui nous a posé une question. Il a ⁇ Jusqu'à quel point les Tunisiens ont confiance dans les propriétaires des médias promis ?⁇ au prochain sondage, on posera cette question. <rire> c'est vrai que c'est un point très important, d'autant plus que parfois on les voit sur les listes électorales ou dans des entreprises de la bourse tunisienne. Et juste pour finir, vous trouverez toutes les données disponibles. Nous sommes un cercle de réflexion, un média, et nous ne sommes pas une société qui cherche à, placer, cherche à placer ses contenus. Donc, ce sondage a été fait à but expérimental de recherche et de réflexion, et c'est pas une distribution de prix. م يوم على الحفظ. وإن شاء الله في مناسبة أخرى إلى اللقاء <تصفيق>